Bonjour, je voulais revenir sur l'habit, le, le panne, le truc, j'ai dit le truc, je m'excuse. Hein. C'est du, du coton Gandhi. Donc euh, Gandhi mettait que ça comme qualité. C'est la meilleure qualité qu'on puisse trouver en Inde. Coton Gandhi qui est garanti 4-5 ans, quand, qui, qui dure donc très longtemps. C'est pour cacher les genoux. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Tac, tac. Faut, on ne peut pas rentrer dans les temples avec les genoux visibles, donc on les cache. Comme ça, boum boum. Et puis, euh, bah, j'ai profité de mettre, euh, parce que ça dure longtemps ce coton des années, de mettre un joli liseré. Moi, j'aime bien l'or, vous aussi. Hein ah, voilà, bonne journée, à la prochaine.